Pour me connecter à PearlTrees à partir d'un smartphone, donc d'abord je prends l'application PearlTrees, connexion, et attention, je ne vais pas sur pseudo ou mot de passe, je vais sur le pavé gris avec un UNT. Là, je vais chercher Pierre-Emmanuel, donc P, ça va être un petit peu loin, dans l'ordre alphabétique, Pierre-Emmanuel 64000, je clique sur élève ou parent et je mets mon identifiant argos osé attention donc les quatre premières lettres de mon prénom point mon nom de famille donc si je m'appelle Cécile Ancieux et que je suis née le 19 mars 2007 mon identifiant Cécile Ancieux sans les euh, sans les accents, bien sûr, donc CA, première lettre du prénom, première lettre du nom de famille, et 1903-2007. Je vérifie que je ne me suis pas trompée. CA, 19 mars 2007. Et je valide. J'ai donc ici mon pseudo, mon nom, ma classe, le mot de passe. Donc, je remets le mot de passe Argos, enregistré. Et voilà, le compte est créé. Je peux aller dessus. Pour l'instant, il n'y a rien. Si, euh, Donc, là, une des choses importantes, savoir ici, c'est mon réseau et donc je peux aller je clique sur la petite enveloppe envoyer un message et je peux donc envoyer un message à n'importe lequel de mes professeurs si je veux mettre quelque chose transmettre sur quelque chose sur mon compte je reviens sur la maison oui voilà je vais sur la maison je clique sur plus et donc là je vais chercher par exemple euh, appareil, je vais pouvoir mettre une photo, une vidéo, audio, galerie. Par exemple, je vais chercher dans galerie une photo que j'ai déjà mise. Je la sélectionne. OK en haut à droite. Et elle y est. Et donc cette photo, si je veux la partager avec un professeur pour lui transmettre, je clique dessus. Et là, c'est en bas à droite. Partager. Annuaire. Professeur et je cherche le professeur à qui je veux transmettre ce document. Je rappelle ou j'informe que sur les comptes élèves, il n'y a pas cette icône-là qui n'est que pour les comptes professeurs. Par contre, si vous avez des connexions, avoir des connexions à l'intérieur du collège, c'est pas nécessaire et ça surcharge les, euh, les messages. Là, on voit en dessous de mon réseau, une connexion si je veux l'enlever je clique dessus et là en haut à droite je clique et je dis retirer de mes connexions ce qui m'évite d'avoir des messages inutiles parce que je rappelle quand je clique sur les trois petits bonhommes de toute façon j'ai accès à euh, tout l'annuaire de, des élèves et des professeurs du collège donc inutile d'être connecté dedans et ça permet d'avoir moins de notifications ici sur les trois petits bonhommes.